Salut YouTube, content de vous retrouver en ce début d'année. Dans cette vidéo, plusieurs choses à vous dire sur ce qui va se passer sur la chaîne cette année. Intro. Salut YouTube, c'est Sébastien Corlouer. Content de vous retrouver en ce début d'année et meilleurs vœux pour 2018. Tout d'abord, plusieurs choses. Pourquoi j'étais absent ces 3-4 dernières semaines J'ai d'abord eu la grippe, puis les vacances, puis Noël, bref, difficile de tourner des vidéos et donc d'être présent, mais me revoilà. On va reprendre la fréquence d'une vidéo par semaine. Qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne Tout d'abord, on va la faire évoluer, la faire grandir avec plus de tutos, plus d'informations. Je vous présenterai mon workflow photo, mon workflow vidéo, quelques trucs et astuces sur la di les différents outils de la chaîne Adobe puisque c'est les outils que j'utilise. Je vous proposerai éventuellement aussi quelques alternatives avec des outils, soit des freemium, soit des outils déjà préinstallés sur les ordinateurs. Bien évidemment, vous retrouverez une fois par mois The Prohibition Project, comme je vous l'expliquais sur la vidéo du premier épisode sur la série. Et puis bien entendu, des vlogs, des vidéos promo, différentes choses que je vais m'efforcer de faire cette année, une fois par semaine, pour vous proposer un contenu de qualité et qui puisse vous plaire et vous apporter quelque chose. Il y aura encore des backstage shooting. Dans les autres projets cette année, j'aimerais éventuellement investir dans un drone donc je vous expliquerai mon choix le moment venu si jamais je franchis le pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne pour que je puisse, si possible, vous fournir du contenu que vous attendez ou que vous aimeriez avoir. Dans cet épisode, je voudrais revenir sur la première vidéo que j'avais effectuée sur Amazon Cloud Drive. En effet, entre temps, Amazon a changé un petit peu la donne puisqu'ils ont changé leur plan de financement sur ce programme. En effet, je vous parlais d'un plan à 70 euros par an, tout illimité. Le stockage devant coûter cher à Amazon, ils ont décidé de changer un petit peu le plan et de créer des plans par palier. Les photos restent bien évidemment illimitées pour les membres premium. cependant, pour tout le reste, il faut maintenant payer 19,99 pour avoir 100, 100Go de stockage par an pour le reste de vos informations. 100Go, c'est pas énorme. Et ensuite, si vous, vous voulez passer à quelque chose de plus gros, c'est directement 1TB. Et là, c'est 99,99€ 99, 99 par an, pour pas dire 100 euros. Et ensuite, chaque palier d'un Tera coûte 100 euros. Je trouve ça dommage puisque l'idée initiale était très bonne. 70 70€ par an, c'était quelque chose de raisonnable, surtout pour un stockage illimité. La première question, c'est l'avenir de nos datas dans le cloud. En effet, si des sociétés comme Amazon s'amusent à changer en permanence les plans, il peut y avoir des limites. Je me suis fait prendre à mon propre jeu, puisque je vous le conseillais dans ma première vidéo. Néanmoins, il faut être aussi un petit peu objectif. Stockage illimité pour les photos, c'est très bien. La plupart d'entre vous qui n'êtes pas des photographes professionnels font relativement peu de photos en termes de volume et avec des appareils qui font des photos relativement légères. Je pèse mes mots. La moyenne d'une photo en roue, c'est à peu près 20 mégas. Sur le 5D Mark IV, une photo avec le dual pixel fait à peu près 60 mégas. Donc tout de suite, ça prend des proportions assez importantes et ça peut être long à transférer, mais globalement, ça se passe plutôt bien pour la photo. Néanmoins, pour stocker les vidéos, j'ai vu très rapidement les limites puisque les vidéos prennent énormément de place et avec une connexion moyenne, c'est assez compliqué, on est obligé de passer par un réseau fibré, et même là, parfois, ça peut être compliqué. Donc j'étayerai mon raisonnement un petit peu plus loin par rapport à ce que je vous avais proposé dans ma première vidéo, comme quoi, mea pas. Euh, pour les photos, ça reste un bon plan, sachant que c'est stockage illimité pour vos photos, si vous êtes abonné premium avec Amazon, c'est gratuit. Ensuite, vous pouvez stocker de la data, quelques fichiers, etc. 100 Go, c'est pas énorme, mais ça peut être suffisant pour ce genre d'informations, pour 19,99. Enfin, si vous voulez stocker vos vidéos, peut-être qu'il faut revenir au bon vieux disque dur, puisque c'est finalement peut-être la solution la plus simple et la plus économique, dans la mesure où euh, les vidéos prennent énormément de place, surtout que, pour ma part, je garde tous les rushs vidéo, donc forcément, ça prend très très vite de la place, ça grossit très vite, et c'est donc assez vite compliqué à gérer sur le transfert dans le Cloud Drive. Voilà, cette première vidéo de 2018 était assez courte. Les prochaines seront un petit peu plus étayées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça aide à référencer la chaîne, ça me fait plaisir. Et puis c'est important pour, euh, pour se faire référencer correctement sur YouTube. Si vous n'avez pas aimé, vous avez bien évidemment le droit de mettre un pouce rouge. Je ne vous en voudrais pas, mais je veux bien un commentaire constructif si cela peut m'aider à progresser sur ma chaîne. Enfin, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux en bas de la vidéo et bien évidemment sur mon site internet iconica.fr. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite.